Oh, c'est rare, cet enchaînement -là, il est rare, il faut en profiter. C'est une longue journée qui commence bien. et ben salut tout le monde, j'espère que ça roule. Euh... Premier des morceaux de trajet d'une longue journée aujourd'hui. Je vais au boulot pour une réunion entre élus. Ensuite, on rentre, ensuite ce soir, on va au boulot pour bosser, ensuite on va au rugby pour manger raquettes, puis on retourne au travail pour bosser quand même, finir, et enfin, on rentre à la maison dormir. Donc c'est parti. J'ai dormi 4 heures, je suis frêle. Oh la vache, ah oui, on est le matin. Il est très tôt et il fait très froid. Enfin très tôt il est 9h30, je me suis couché à 4h. <rire> et il fait moins 3 encore. Là, normalement dans 3 jours, il fait 12. Et va y comprendre quelque chose mon neveu. Lui c'est un poison lui. Il est en devant là, il est en L sur son scout c'est-à-dire qu'il a le buste collé au guidon et les pieds sur les quais-pieds arrière, tu vois. Donc si on le voit de profil, son buste il est là, ses pieds ils sont là, ça fait un L. Il se met en warning au milieu mais il roule à 60 Et tout à l'heure il m'a grillé par la droite C'est un plaisir ouais, C'est pas ça hein. hop hop hop hop hop. Sunfire ce matin Ouais, il y de bon matin histoire d'arriver au boulot bien frais Le est beau là ouais, il y avait les stalactites j'essaie de vous montrer ça tout à l'heure faut que j'y pense j'ai la main pongelée là, c'est un gant d'hiver ça que j'ai acheté il y a plusieurs années il est mort le truc il est plus du tout chaud il me tue la main là j'ai l'impression d'avoir la main nue quoi, c'est terrible Oh il y a de la neige sur le camion, <rire> incroyable. Il y a de la neige de nulle part sauf sur le camion quoi. Il faut revenir ici le truc, je peux regarder la plaque. Oh non là main c'est plus possible là, terrible. Même à gauche où j'ai juste le manchon qui prend l'air et ce gant de, de ville troué et découpé, j'ai plus chaud. C'est dur. Hein. Ouais, c'est ça, c'était une panne, le truc qu'on a vu tout à l'heure. En face. c'était pas un accident. C'était marqué là sur le panneau. Donc ça, t'arrives pas frais au boulot, mais au moins t'arrives quoi. C'est pas comme quand t'as un accident. Oh la main, c'est chaud là, putain. J'achète des gants chauffants et c'est bon. Je voulais pas le faire, mais j'ai pas le choix. Là. Bon, je suis arrivé. Écoute, c'était un des trajets les plus faciles que j'ai eu à faire au niveau euh, temps de trajet, conditions de route, machin. Et pourtant, c'est un des plus durs dans le ressenti. Bah, il y a la fatigue aussi, mais le froid, machin, j'ai la main congelée, je suis mort. C'est bizarre. Bon, réunion, puis on tout à l'heure. Une heure vingt de réunion de bon matin, ça fait plaisir. Une affaire rondement menée. Je me rendre compte que j'avais pas resserré les manches de mon blouson et je vais le regretter. Eh bien, je le regrette. Voilà, le vent s'engouffre et me glace les bras. Je suis un débilos. Il faut que je trouve le courage, par ce froid, de graisser ma chaîne aussi dans l'après-midi parce que là, ça commence à être catastrophique. Et je sais pas si je vais réussir à me chauffer. Sincèrement, ça va être chaud. Enfin, froid. Enfin, bref, on va pas la faire à chaque fois celle-là. Merci, camarade Tovarich. Ah oui, il est midi, il y a du peuple. Bon comme ce pas moi et comme tout à l'heure, il y en aura. Calme toi. Elle est au téléphone, elle klaxonne, elle est au téléphone, la grognasse. Incroyable. Quel toupet. On moi, quand j'engueule les cyclistes, alors que je viens de cramer un feu orange. on oh, mais sans deck. Et alors, lui, il se gratte les bourses avec une main, il pilote de l'autre. Ici, si, il n'y a personne qui intègre que les voies, ça fait un lacet. Là. Le gros Lexus qui est à ma droite, la nana, elle n'a pas tourné. Je trouve que c'est des gens qui passent là au quotidien. Donc les marquages au sol, ils les voient tous les jours. Et ils impriment pas, c'est quand même terrible. quoi. Oh, l'auto-école. Brillant, ça. Stationnement. En double-fil. Oula. Feu qui clignote avec le tram et tout. C'est sympa ça. Allez. La pause déj mensuelle chez le petit producteur du coin. Voilà. Oh Elle est belle la couleur du ciel là. Juste avant le coucher de soleil, il est peut-être déjà couché en marche, je sais pas. Peut-être les dernières lumières, non pas encore, il me reste quelques minutes, 6 5 heures s'il si est couché en fait, c'est beau. Ouais j'ai pas graissé ma chaîne, euh, j'ai pas réussi à me motiver, j'ai fait un petit McDo, j'ai regardé une petite vidéo, fait une petite sieste, et puis rebelote cette voiture là bloque 100 mètres de voiture 200 mètres de voiture pour prendre un, un itinéraire qu'elle a pas le droit de prendre un, elle pas le droit de tourner à gauche comme ça ah les stalactites c'était ici bon j'ai encore oublié bah tout à l'heure de toute façon là ils vont rester un moment hein, vu comment il fait froid en général ils tiennent jusqu'au printemps le tunnel il reste froid pendant des mois ici, et c'est pas le plus long du périph' Aïe hein. aïe aïe aïe, à la parisienne, ah, hein. la parisienne hein, j'ai dit parce que c'était un monsieur le droit. Allez, les éléments étaient alignés, on y est. On monte tant qu'il n'aura fallu pour le dire. Oh, ça va geler ça, cette tâche-là, cette nuit. Allez, go. Bon, bah, ben, let's go. Raclette et Secret Santa avec le rugby, c'est quand même un bon programme. C'est bizarre de passer par là alors qu'il y a autant de monde Putain. Oh ouais. Pilote le mec c'est une priorité à droite hein. ils l'ont pas ici dans le 16ème il n'y a pas de priorité à droite il y a priorité à moi écoute y a énormément de monde mais franchement il n'y a rien de mieux que le deux roues hein. preuve en est hein. je pense que je vais mettre un temps à peu près normal pour arriver Téléphone métonne qui roule pas droit le type Voilà le zigzag ils y arrivent mieux que ce matin c'est vraiment stylé ses marquages au sol, hein. pardon mais il y a plein de choses que je trouve nulles dans le monde mais alors ça j'adore Je me suis trouvé. C'est par là, mais alors je sais pas où. Ah si. Et ben voilà, une bonne petite raclette de fête avec un cadeau à la clé. J'ai eu un chapeau ridicule en forme de pente de bière que je vais adorer mettre pendant nos troisième mi-temps, c'est très bien. Mais je suis à la bourre au boulot. Oui, le mec en gris, j'en étais sûr. Très vite. Ouais, j'avais pas prévu, mais j'avais plus de batterie sur la fin du. Enfin, je vous avais perdu quoi. Puis là, je vous retrouve. Puis ça n'a rien passé. On arrive au boulot en 20 minutes sur 30 prévus à l'origine. Un petit coup de moto magique. Euh, ça souffle et c'est pas chaud là. Et pourtant, j'ai euh, trois pulls, un t-shirt et le manteau. Et ben ça va. Mais ça va. C'est tout. Et heureusement, j'ai la raclette qui me tient au chaud de dedans. Et ça c'est pas négligeable. Ils sont en mode furtif. À la chance du fer et un gibier Qu'est-ce qui se passe Non, ils ont fermé le tunnel Pourquoi vous faites ça dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin J'aime pas ma vie Oh les relous Oh yes, merci beau gosse C'est sympa la nuit oh, Qu'est ce qu'ils font les gars Oh ben merci les courageux d'être restés jusqu'au bout, d'avoir suivi tout mon périple du jour. Euh, je souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain pour les examens pour mon doigt et l'avenir. Et puis voilà, d'ici là, dormez bien, passez une bonne soirée.